Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle dog news qui va avoir l'effet d'une bombe et qui est une bonne nouvelle puisque c'est officiel, on vient d'apprendre la production d'une série télé de The Last of Us qui sera produite par HBO donc si sur le papier cela peut faire peur quand on voit les gros soucis autour du film Uncharted quand on connaît les détails, vous allez voir, on est tout de suite rassuré et même hypé L'annonce a donc été faite il y a quelques minutes par HBO, par un communiqué de presse officiel. The Last of Us va être adapté en série les aventures de Joel et Ellie, puisque la série va reprendre l'intrigue du jeu et de la licence The Last of Us. La bonne nouvelle, c'est que c'est Neil Druckmann, le co-directeur de Naughty Dog, qui sera à la production et à l'écriture du scénario. Il ne sera pas tout seul puisqu'il sera accompagné de Craig Mazin, qui est le créateur de la série Tchernobyl, toujours sur HBO. Ainsi que de Caroline Strauss, qui est la productrice de Game of Thrones, et de Evan Wells, qui est l'autre co-président de Naughty Dog. Le tout sera supervisé par PlayStation et par Naughty Dog afin d'avoir une série ultra fidèle au jeu et même, selon les termes de Ned Ruckman, arriver à rendre l'histoire encore plus prenante que le jeu vidéo. L'intrigue reprendra donc celle du jeu qui est sorti en 2013 et qui raconte les histoires de Joel et Deli, mais il n'est pas impossible qu'il y ait une suite et du contenu supplémentaire basé sur The Last of Us Partie 2 qui pour rappel arrivera le 29 mai prochain. Dans un communiqué de presse, bien entendu, nous avons eu les déclarations de Craig Mazin et de Neil Druckmann. Et Craig annonce que c'est un énorme fan du jeu et qu'il trouve que Neil Druckmann est tout simplement le meilleur scénariste de l'industrie du jeu vidéo actuellement et que cela faisait des années qu'il rêvait euh, d'adapter The Last of Us en série télé. De son côté, Neil Druckmann dit qu'il a été bluffé par l'approche la, narrative qu'il a Craig Mazin, notamment pour sa série de Tchernobyl, qu'il a bien ciblé vraiment ce qu'était la narration dans les œuvres d'art, et notamment dans The Last of Us, et qu'il est très très enthousiaste à devoir travailler avec lui sur une adaptation comme celle-là. Pour le moment, aucune date de sortie sur cette série télé, ni aux Etats-Unis, ni en France. nel Druckmann, qui est quand même assez euh, content et enthousiaste, a quand même rappelé sur Twitter que Ellie et Joel vont arriver sur HBO, mais avant, les Dogs ont un jeu à terminer pour le 29 mai prochain. Donc il y a de grandes chances que Naughty Dog, PlayStation et HBO communiquent sur cette série télé à partir de cet été, voire en fin d'année. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle et cette fois, le projet risque de se porter bien mieux que le film Uncharted. Voilà pour ce nouveau Dog News, on espère que vous avez aimé cette information. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour être certain de rater aucune information autour des jeux et du studio Naughty Dog. Salut à tous